YouTube, tu as l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pris <rire> au Petit, au petit, dé... non, non, je ne sais pas comment commencer cette intro. Bonjour YouTube, bonjour à vous. Aujourd'hui, on va donc parler de Spoutnik, de, euh, de, de Igor Abram, Abramenko. Abrahamen... Voilà. Je, alors, je viens de, voilà, je viens de voir soudainement que je n'ai pas mon chat. Est-ce que vous Attendez, je. Ah Studio EBS, je suis plus habitué. Voilà, pour, pour vous dire, pour YouTube, j'ai dû changer en catastrophe de logiciel de streaming. Donc là, c'est un peu la panique. Pourquoi le, pourquoi le dialogue est là C'est nul comme emplacement. Je veux pas que tu sois là. Dialogue. Dialogue, reviens. Reviens là où tu... You, where you out to be Voilà. On veut, on veut les dialogues, en gros. C'est la, la scène discussion. Donc, je veux voir ce que vous dites. Si je vous vois en tout petit sous mon écran, ça... Ça ne m'intéresse pas. Ah bah voilà, c'est quand même plus joli. <rire> Alors, quand même, petite info pour ceux qui sont sur le chat pour, pour YouTube, bah vous pourrez voir ça au prochain live. Les emotes sont prêtes Les emotes sont prêtes. Vous pouvez désormais balancer des pandas sur l'écran. Euh, seulement si vous êtes abonné, hein, évidemment. Seulement 4,99€. Vous pouvez donc balancer des pandas sur ma tête pendant tout le live. Ce sera merveilleux, je suis sûr que vous allez spammer ça comme des, comme des faquins. Vous pouvez voir les emotes dans les... Quand vous envoyez un message, normalement, il y a un petit symbole emote, et vous voyez, emote de chaîne, et bam Vous pouvez envoyer des pandas, regardez, je vais vous montrer comment on fait. Regardez. Là, vous voulez envoyer des pandas qui, qui jugent. Hop, et voilà. Il y a des pandas qui jugent sur l'écran. Voilà, amusez-vous. <rire> Maintenant que j'ai créé un monstre, je, je vous laisse faire. <rire> du coup, ce soir, on est là pour parler d'un un film d'horreur russe. Un film d'horreur science-fiction russe. Et euh, eh bon, on va partir on va partir, si vous n'avez pas plus de questions, pas plus d'interrogations, on va partir sur la critique. Euh, alors, avant de commencer, je vais vous faire un petit vote pour savoir si vous voulez être spoilé, sachant qu'il y a un gros reveal dans le film. Je trouve qu'on peut quand même... Oh mon dieu, ça y est, il spam. Maintenant, euh, ça y est, c'est le spam. Du coup, il euh, y a un gros reveal dans le film, donc je vais vous faire un petit, euh, un petit vote pour savoir si vous souhaitez être spoilé ou non. Je vous le fais, mais euh, c'est parce que je suis gentil hein, parce que je trouve que il euh, a pas forcément de quoi euh, plus spoiler que ça. Mais allons-y pour le vote. Je vous le programme tout de suite. Non, je vois des crânes, euh, je vois des crânes passer sur mon chat, c'est n'importe quoi. C'est techno cool ce soir, comme d'habitude. Alors, gérer les sondages. Nouveau sondage. Spoil qui peut. Vas-y, spoil. Donc voilà, pour ceux pour ce en live, du coup, préparez-vous à voter. Le... Encore une fois, il y a un gros reveal. Euh... Je veux tout découvrir par moi-même. Il y a un gros reveal, mais que... qui gâche pas trop l'histoire. Qui gâche pas trop l'histoire, je trouve. Je vous mets sur l'onglet votes Hop là. Et It is Logo pour le sondage. Allez-y, vous, euh, vous pouvez voter. Vous pouvez voter chez vous euh, seulement pour 4,99€. Mais non, je vais comme. Si, normalement, Juliette Charlotte, euh, je vois que tu as un petit symbole d'abonné. Euh, d'ailleurs, c'est euh, Nelia qui a, euh, euh, si je me souviens bien, qui t'a donné, euh, donné le, le subgift. Et merci euh, Anonymous. Merci Anonymous pour, euh, pour le subgift pour Asmodeus Garland, d'ailleurs, au passage. Attendez, il y a 5 emotes shared On peut share des emotes Oh là là, je connais pas encore tout. Bon. Je connais pas encore tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de sharing d'emotes Bon, en tout cas, merci Anonymous pour le, le subgif pour Asmodest Garland. Désormais, Asmodest Garland, sans avoir à payer 4,99€, tu peux utiliser euh, les emotes. Les emotes incroyables. Cette playlist incroyable. Bon, pour l'instant, on est sur du 100% pour le spoil qui peut... Ça va. Ah vous, vous voulez savoir. Merci pour Anonymous. Alors je crois pas que ce soit un vrai nom. Je crois, je crois que nous, nous, nous, avons, nous avons un pseudonyme dans le chat. Attention. Attention, elles sont partout. Préparez-vous. Un mois d'abonnement à niveau Asmodesgar. Et bah merci beaucoup pour Anonymous. Enfin pour Asmodesgar là, de la part d'Anonymous. Encore. eux. Il paraît que quand il te tue... Il remplace ton sang par du pipi. Salaud. Vous aussi, chez vous, vous pouvez euh, vous ambiancer sur le sur la techno cool. Peut-être pour la vidéo YouTube. La VOD YouTube, faudrait que je passe ce genre de truc. La VOD YouTube, ils peuvent pas voter. Vous pouvez pas voter, vous Oh, le panda Le panda qui fait n'importe quoi. Le panda qui rebondit sur vos commentaires. Je sens que vous allez spammer ça, c'est terrible. Attention, où je limite le nombre de... Euh, où je limite le nombre de pandas euh, disponibles sur le chat, hein, attention. Pour ceux qui sont en train d'arriver, nous sommes en train de voter pour savoir si les gens veulent être spoilés sur la critique ou pas. Donc vous inquiétez pas, la critique en elle-même va commencer d'ici bah, euh, 48 secondes. Mais voilà, pour ceux qui arrivent, bonsoir à tous et n'hésitez pas à follow, ça fait plaisir ça fait plaisir. Euh, sachant que pour les, pour les anciens, euh, vous voyez dans la description de l'épisode, de là, il y a des, y a des, des points d'exclamation. C'est pas parce que j'étais énervé en écrivant le titre, c'est que j'ai enfin essayé de comprendre comment fonctionnaient les bots. Donc il y a désormais euh, Nightbot dans le chat. Bonsoir Nightbot il peut pas répondre, c'est un droïde. Roger, roger. On a donc un bot euh, qui vous permet, euh, si vous avez des questions ou des informations, de les poser via des commandes. Par exemple, si vous faites point d'exclamation social, enfin, euh, social avec un S, et ben, bah, euh, vous verrez mon compte Twitter popé, euh, que vous pourrez follow, parce que c'est là où je, bah, où je dis le plus d'infos en, en général. Si vous faites point d'exclamation tweet, vous pouvez envoyer un tweet pour dire que vous êtes en live sur votre compte euh, Twitter, enfin, que vous êtes en live, donc que je suis en live sur votre compte Twitter. C'est un, un tweet préfabriqué que j'ai fait pour vous. Et ensuite il y a le tweet Cage, qui est un petit délire de la chaîne pour ceux qui ne savent pas. Ici on est très fan de Nicolas Cage, donc si vous faites point d'exclamation Cage, vous aurez une citation aléatoire de Nicolas Cage. Je crois que pour l'instant il y en a 24, donc ça peut finir par tourner en rond, mais promis j'en mettrai plus au fur et à mesure. Alors, à 100% des votes, on est donc sur un vote du Politburo, du Présidium Suprême de l'Union Soviétique, pour un film qui se passe en Union Soviétique, c'est parfait. Un vote à 100%, tout le monde est d'accord, je peux... Alors, déjà un petit résumé du film, quand même, ce sont des choses qui arrivent. On suit euh, les aventures de euh, Constantine et de Tatiana Constantine étant... Autour de... on, va, on, va, on va se remettre dans l'onglet... Euh... On va se remettre dans l'onglet discussion, ce sera plus sympa, voilà. On est donc euh, ce... Hop là. On, on suit donc les aventures, les aventures d'un cosmonaute euh, soviétique en 1983 euh, qui se crache avec du coup. Vous savez, c'est les potes de sauvetage euh, Spoutnik qui du coup sont les. Euh, comment ça s'appelle Non, c'est les. Merde, pourquoi le film s'appelle Spoutnik Qu'est-ce que c'est que cette histoire Enfin bref, il se crache avec son vaisseau spatial. Spoutnik, c'est bien le nom de la nacelle de sauvetage Non, c'est Soyuz non, Soyuz, c'est le satellite. Je sais pas, ils en parlent pas dans le film, mais on a l'impression que tout le monde doit savoir. Je crois que Spoutnik, c'est le, le crash d'atterrissage. Enfin, le pote d'atterrissage. Et quand il arrive, il n'est peut-être pas tout seul. Alors, Juliette Charlotte, il faut faire un seul point d'exclamation et Cage sans espace, si tu veux avoir une citation, de... <rire> une citation de Nicolas Cage. Et voilà. Nicolas Cage a dit un jour, « I'm a vampire I'm a vampire I'm a vampire !» Et il l'a dit dans Vampire Kiss, c'est important. Du coup, euh, on suit l'histoire de ce, de, ce, de ce cosmonaute, attention, c'est pas un spationaute. Spationaute c'est pour les français, astronaute c'est pour les américains et cosmonaute c'est pour les russes. Et euh, du coup, une fois qu'il est craché au sol, on se rend compte qu'il est investi d'une espèce de parasite. Au début du film, on ne comprend pas trop comment ça fonctionne et je vous dirai au fur et à mesure comment fonctionne ce parasite qui a un, un fonctionnement assez original je trouve. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe du coup en URSS, au sommet de la guerre froide, mais légèrement avant la Péristroïka. Du coup, on n'est pas dans l'URSS classique des films de guerre froide euh, des années 60-70, mais on n'est pas non plus dans un URSS à ce que vous avez pu voir par exemple dans Tchernobyl. Dans la série Tchernobyl, on est dans un URSS qui est en cours de, euh, de Péristroïka. C'est Cage sans majuscule. Ah ben attention, c'est de l'informatique hein que ça a marché pour Nelly Amur War. Peut-être que une... peut-être que la majuscule change pas, je ne sais pas. Je crois aussi que j'ai mis un truc pour pas que vous puissiez le spammer. Donc attendez peut-être 10 secondes quand vous euh, quand vous utilisez la quand quelqu'un a déjà utilisé la commande pour que ça marche de votre côté. We have to steal the declaration of independence. <rire> merveilleux, merveilleux, du coup, on se passe dans ce... on arrive dans cette ambiance soviétique très particulière, du coup, avec une espèce de bureaucratie qui est très pesante, des euh... Évidemment, des libertés individuelles très limitées, et euh, ça va essayer de passer un petit peu euh, par la mise en scène. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur, Igor Abramenko, j'essaie je, je, de ne pas écorcher son, son, son prénom, parce que je, je connais assez peu euh, le, la langue russe, ce qui est intéressant, c'est que c'était le réalisateur de la seconde équipe sur Attraction, qui est un autre film russe qui était sorti il y a deux ans, que j'avais vraiment beaucoup aimé. On en parlera au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de liens entre Spoutnik et, euh, et euh, Attraction. Il ils les Nicolas Cash dans le chat, c'est adorable. Et euh, du coup, on va commencer un petit peu à parler par euh, des aspects techniques. Là, vous avez l'histoire en général, je vous dé décrirai un petit peu l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule dans cette critique incroyable. Déjà, on a un budget euh, qui me fait me poser des questions sur les salaires russes. Parce que <rire> le budget, il est de 190 millions de roubles. Comme ça, ça a l'air incroyable. Et en fait, une fois transformé en dollars, ça fait 2,6 millions. Ce qui, même pour un film français, c'est pas beaucoup. Et le film a une photographie et notamment une CGI impeccable. Donc je ne sais pas comment sont payés les animateurs 3D en Russie, mais ça ne doit pas être beaucoup. J'ai vu qu'il y avait un studio ukrainien aussi qui avait participé au film, c'était le studio postmoderne. C'est ça. Je vous montrerai éventuellement des, euh, des petites photos et des petites vidéos d'animation de, de, CGI dans la critique euh, au fur et à mesure. Mais du coup, ouais, c'est un studio d'animation euh, russe. C'est... Main Road Post, et euh, non anglais mais studio russe, et euh, le studio d'animation euh, post moderne donc un studio ukrainien qui ont fait les animations. Et je crains que les salaires soient très bas parce que le rendu est hallucinant de photoréalisme, euh, même si du coup, comme on vient de le voir, le budget est vraiment très très très très faible. Euh, donc, euh, bah, un peu dur de parler de, du budget sur ce film, étant donné que c'est un, un film qui a été tourné au-delà des pays que je que je chronique d'habitude, moi je fais globalement plutôt des pays euh, occidentaux hein, donc forcément quand on passe dans un autre pays les échelles de salaires sont pas les mêmes donc dur de dire si ce budget correspond enfin ce à quoi correspondrait ce budget avec des salaires euh, des salaires de l'ouest entre guillemets Alors pour ce qui est euh, de la photographie, euh, on va commencer un petit peu par la CGI on y reviendra au fur et à mesure parce que c'est vraiment le gros morceau de ce film, c'est la créature en CGI. Attention, pour tous les fans d'Alien, de Predator, de trucs comme ça, la créature est vraiment montrée, c'est un film qui assume d'avoir un concept de créature assez original, assez beau, etc, et du coup la créature est vraiment très vite révélée, et elle est montrée en plein plan, en pleine lumière, donc c'est un gros pari, hein. quand même, même pour une créature en CGI, c'est quand même courageux de la part des équipes du film je trouve de dire, bon bah, on montre tout, on montre frontalement ce qu'il y a à montrer, et euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça donne Ce qui est intéressant, en fait, dans le film, c'est que la CGI, elle est massivement utilisée, mais elle est aussi très bien mise en lumière. C'est-à-dire que si vous... Typiquement, l'exemple dont je parle souvent avec, avec, un, avec, avec, des, avec des amis, c'est l'exemple de la scène, vous savez, dans les Avengers, on va, un, on va prendre un truc connu, dans Infinity War, vous savez, il y a la scène où Thanos parle de son plan, de pourquoi il veut supprimer 50% de la population, et il montre euh, sa planète au passé, et sa planète au présent, vous savez c'est la planète des Titans dans Avengers, à un moment donné elle est toute verdoyante, il se passe plein de trucs etc, et ensuite elle est toute dégueulasse à cause de la pollution, et euh, bla voilà Et du coup ce qui est intéressant c'est que Thanos il est dans des teintes sombres, il est dans des teintes plutôt grises, noires et violettes. Quand il est dans son monde natal originel, donc plutôt dans des teintes de bleu et de vert, et bah Thanos ressort, ressort carrément parce que lui est très sombre sur un truc, sur une lumière extrêmement verte, enfin extrêmement euh, claire, en tout cas dans des teintes très claires et quand il passe dans le moment enfin euh, quand il explique son monde a été détruit et hop on revient sur le monde détruit qui est plutôt dans des teintes marron orange sombre et ben là ils se fondent dans le décor beaucoup plus comme si Thanos la destruction voilà il y a un lien bon entre parenthèses moi je trouve que les CGI dans Infinity War va très vite vieillir mais bon passons du coup, vous avez l'idée de comment une lumière, c'est important pour une créature en CGI, parce que la créature en CGI, elle est pas sur le plateau, donc on peut pas lui braquer un projecteur et lui dire « Ah bah, du coup, t'as cette lumière-là ». Il faut créer des lumières en pensant en avance que ces lumières-là va falloir les remodéliser ensuite en post-prod. Et ce qui est très intéressant euh, dans Sputnik, c'est euh... C'est qu'en fait, les lumières, elles ont une très grande euh, personnalité. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a du bleu, ça va pas être un bleu discret. Ça va être du bleu cyan pétant. Si vous regardez mes, mes, mes, mes, mes critiques sur YouTube, on a par exemple un petit peu la même, la même idée dans, dans les parties de bleu. Vous savez, hein, sur, sur ma partie gauche de visage, je crois, c'est un cyan assez pétant. On n'est pas jusque-là non plus, moi j'y vais à blinde Mais euh, dans le film, on a, on a des bleus très, euh, très acides, comme ça, vraiment très agressifs. Et il y a souvent des scènes qui mettent en avant la lumière, il y a plein de scènes qui se passent dans la brume, qui se passent avec des fumigènes Et du coup, comme vous savez quand il y a de la fumée euh, avec une lumière projetée au travers euh, Par exemple tous les groupes de métal utilisent ça, ça rend la lumière extrêmement physique, elle est vraiment présente la lumière dans ce film Et du coup ça fait qu'à chaque fois que la lumière va taper sur la créature en CGI à chaque fois que la, la, la lumière va taper sur une créature en CGI, ça va se voir et ça va vraiment sublimer la créature alors merci pour Anonymous cheerer mais j'ai pas vu d'alerte moi de mon côté euh... J'ai pas vu d'alerte d'Anonymous Anonym... Cheerer Bon, très bien. <rire> bon bah ben, merci, merci à toi Anonymous. Mais du coup euh... Du coup voilà, le, le film repose beaucoup sur la CGI mais il va l'utiliser assez intelligemment, notamment euh, dans ses lumières je trouve. Hop oh, je vais un tout petit peu baisser la musique parce que je m'entends pas beaucoup, voilà. Pareil, il y, y a toute une idée que la créature est très gluante, très euh, un peu pleine de bave et de machin. Du coup, ça fait que la lumière, vraiment, elle se réfléchit à fond. C'est comme si j'avais le bras mouillé. Et bah, forcément, je réfléchirais plus de lumière que juste avec la peau à, à sec comme ça. Donc le film, il, il part sur l'idée d'une créature en full CGI machin. Mais il va, beaucoup, euh, il va beaucoup utiliser cette créature à son plein potentiel, je trouve. Ensuite, pour l'étalonnage, euh, alors... C'est un peu tout ou rien, je trouve. L'étalonnage, vous savez, c'est comment vous allez modifier la, la couleur d'un plan, comment vous allez. Euh, euh, je sais moi, pas, moi par exemple, accentuer les, euh, les couleurs chaudes, orange, rouge, jaune, pour créer une, une, une, un peu un côté cocon ou un côté agressif. Typiquement, moi, là, mon image actuellement, là maintenant, elle est très, très légèrement rehaussée sur le rouge, pour que mes, ma lumière, elle est plutôt jaune-orangée, en fait, et je, le, je lui rajoute un peu de rouge pour donner un côté un peu plus agressif et un peu plus. Euh, Red, crimson, tout ça, <rire> à, ma, à, ma, à ma critique. Et du coup, le film fait un peu ça, mais je trouve qu'il le fait avec pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, vous avez, vous avez quelques scènes dans la chambre de Tatiana, qui est l'héroïne principale, qui sont tournées avec un orange très chaleureux, très, on dira vraiment, un cocon, etc. Mais euh, cette Tatiana on va rebondir sur le scénario, elle est sur un centre de recherche soviétique secret, donc elle est surveillée de partout, il y a des, il y a des agents du KGB de partout, etc. Donc elle n'est pas du tout sereine. Donc pourquoi mettre un plan aussi chaud, aussi cocon, etc. si c'est pour montrer quelqu'un qui est en détresse, qui est isolé, qui est... dans un complexe secret Parce que oui, pour continuer un petit peu sur le scénario, une fois que, que notre ami Konstantin s'est échoué, il se fait évidemment rapatrié, alors a priori par le, par le KGB, mais on ne sait jamais nommé précisément dans le film. En tout cas, elle est dans un complexe militaire secret. Et il euh, y a le colonel. J'ai complètement oublié son nom. Le colonel qui, euh, qui est en charge du coup de ce complexe, qui demande à Tatiana, donc une, une docteur, euh, de voir si elle pourrait pas sauver Constantine, parce que Constantine, enfin, Constantine, dans Constantine, est un héros de l'Union soviétique. Et du coup, ce serait dommage si pour la conférence de presse qui est prévue dans trois semaines. Il était complètement xénomorphisé. Ça, ça le ferait pas trop pour l'image nationale tout ça. Et du coup, c'est surtout Tatiana en fait qu'on va suivre. Et du coup, comme je vous disais, que l'ambiance soit agressive, euh, claustrophobique, ou que l'ambiance soit, euh... il n'y a pas vraiment de scène chaleureuse dans le film. C'est qu'en fait, la lumière colle pas trop avec ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a des scènes extrêmement claustrophobes ou la lumière est claustrophobe. Du coup, ça colle. Et il y a des moments où la lumière elle est très chaleureuse, très gentillette, alors qu'on est quand même dans une scène agressive du coup... Il y a un truc compliqué. Encore une fois, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer d'image tout simplement parce que je vais me faire un instastrike si je fais ça. Euh, déjà que sur YouTube c'est compliqué, mais alors sur Twitch c'est encore plus compliqué, il y a que les trailers où ça passe un peu pour ça. Donc je ne pourrais pas trop vous montrer d'image du film sur ce, sur ce genre de choses. Alors évidemment pendant tout le film il y a une... Euh, comment ça s'appelle Il y a une ambiance qui est assez intéressante parce que ça fait une ambiance de ville secrète. -à que, comment je pourrais vous expliquer ça C'est-à-dire que d'un côté il y a un côté grande conspiration, il y a un côté un peu euh, Divergent 3 si vous l'avez vu. Il y a quoi Il y, euh, y a Stargate qui pourrait plus vous parler, c'est qu'en gros on sent quand Tatiana arrive dans le complexe scientifique qu'on arrive dans un endroit où il y a des secrets, où il y a des grandes choses qui sont testées, euh, des tests sur des aliens, euh, sur la vie extraterrestre, c'est un centre de recherche soviétique secret, c'est ouvert à plein de trucs un peu conspirationnistes, rigolos. Et en même temps, il y a une ambiance de village chelou, par exemple, quand il y a dans Halloween 3, ou dans In the Moth of Madness, ou dans Midsummer. Euh, alors, c'est pas, euh, pas aussi spooky que dans ces films-là, parce que c'est un, un, un centre de recherche euh, secret soviétique. C'est pas non plus un village satanique. Mais étant donné qu'il y a une grosse ambiance de secret, que personne a le droit de se parler, etc. Et ben mine de rien, il y a cette ambiance-là qui se crée. Par exemple, il y a une scène où Tatiana fait du jogging, parce qu'elle veut se maintenir en forme. Et elle tombe sur un gars qui, qui l'aide à, la à, la à, à, à, à se relever, parce qu'elle elle venait de trébucher. Et d'un coup, on se rend compte qu'il lui lâche pas la main et qu'il la regarde. Et on dirait qu'il veut lui dire quelque chose, mais on sait pas ce qu'il lui dit. Et là, t'as es une espèce de soldat qui arrive en, en long manteau, avec, euh, avec ce, sa cas, qui arrive, qui, qui lui prend la main, qui fait... Hop, il enlève la main du gars, et on passe à autre chose. Mais ça crée vraiment une espèce d'ambiance très étrange. On sait pas si le gars, il était juste attiré parce que c'était une nana, ou s'il voulait lui dire quelque chose de, de secret, etc. Il y a vraiment une ambiance qui est intéressante, euh, qui mélange des styles de cinéma que j'avais pas trop vu cohabiter ensemble. Une espèce de côté un peu grande conspiration, très scientifique, etc. avec plein de blouses blanches et tout et en même temps un côté très village abandonné parce qu'en fait, par exemple, euh, cette Tatiana elle a un bâtiment entier à elle toute seule Si en fait, il la loge dans une espèce de barre d'immeubles qui est dans le, dans le complexe mais il y a que elle qui est autorisée à y aller donc elle est complètement isolée, c'est-à-dire qu'elle a une espèce d'HLM pour elle toute seule mais d'un autre côté, elle a une toute petite chambre et elle est entourée de monde parce qu'à chaque fois qu'elle travaille dans ce complexe il bah, y a des scientifiques de partout, des soldats, des prisonniers aussi du coup, il y a vraiment un mélange d'ambiance qui est assez intéressant, je trouve, dans ce film. Et euh, pour traduire cet isolement, et notamment le fait que le mensonge est omniprésent, parce que chaque personnage, j'y reviendrai plus tard, mais, sont assez bien écrits, parce qu'ils ont une facette, euh, comment, premier degré, c'est-à-dire que quand on les voit, ils se disent « oui, moi je suis le colonel, machin, oui, moi je suis le scientifique, machin », mais ils ont des objectifs beaucoup plus complexes, humains, et assez bas, euh, qu'on voit pas forcément au, au premier abord. Et euh, parce que oui c'est un film russe du coup les méchants russes bah ils ont pas des têtes de méchants russes ils ont juste des têtes de russes en fait <rire> c'est assez original du coup enfin original non c'est juste russe et, euh, et ce qui est intéressant c'est que le mensonge il va être traité par exemple dans le montage c'est à dire qu'il y a toute un, y a, y a une scène qui est super, super sympa où du coup il y a le colonel et Tatiana qui parlent. et il y a un champ contre champ qui est assez en close up enfin vraiment ils sont, ils sont cadrés là on voit que leur visage et on sent qu'il y a une confiance qui s'installe parce que Tatiana elle lui dit mais tu me dis pas tout et moi, pour travailler, il faut que j'ai toutes les informations, parce qu'évidemment, c'est l'Union Soviétique, donc il y a de la rétention d'informations, etc. Et euh, du coup, il dit, euh, il faut que tu me dises tout, camarade colonel, parce que sinon, moi, je peux pas régler ton problème. Du coup, là, tu... petit à petit, les plans se rapprochent, on sent que le colonel, il va lui dire quelque chose. Enfin, il est en train de lui révéler des trucs, en plus, là, il y a quelques infos qui, qui s'échappent à ce moment-là, mais au moment où euh, elle lui demande qu'est-ce qui est arrivé au deuxième cosmonaute, parce que Constantine, quand il s'est écrasé, il y avait un deuxième cosmonaute, et on ne sait rien de ce qui lui est arrivé. On sait juste qu'il est mort. Enfin, nous, on sait qu'il qu est mort, mais plus tard dans le film, on découvre comment. Et euh, du coup, euh, à ce moment-là, le colonel, il dit, il est mort en héros. Et là, paf Le champ contre champ s'arrête, on a un plan large, où du coup, les deux personnages sont éloignés l'un euh, par rapport à l'autre dans le cadre, ce qui montre qu'ils ont perdu la confiance l'un en l'autre. C'est que là, Tatiana, elle se dit, ah bah il me sert de la propagande. Il me sert un truc faux, il me sert un truc qui m'intéresse pas, moi je voulais la vérité et lui il me sert un bobard. Et ensuite, finalement, pour qu'elle continue à travailler pour lui, il lui dit la vérité, qui est que le deuxième cosmonaute a été tué par Constantine qui a été parasité du coup. Il voulait pas le dire tout de suite parce que pareil, un héros de la nation soviétique qui bouffe un autre cosmonaute, c'est pas terrible, ça, ça ne se fait pas il paraît. Et, euh, et du coup, à partir du moment où il lui dit ça, hop, la confiance revient, revient et le champ contre champ reprend. C'est pas un truc qui est très utilisé, il y a vraiment dans cette scène-là où c'est très bien utilisé, il y a une ou deux autres scènes notamment avec le scientifique qui s'appelle Regel, je crois. Il a un nom Plutôt allemand, je sais pas si dans le, dans le script il est censé être allemand, je sais pas. Et euh, tous les personnages sont fictifs hein, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une petite mention en fin de film, c'est que c'est pas un film historique du tout. Il a un contexte historique mais aucun des personnages n'est réel. Et euh, du coup, il y a une petite idée. Il y a une petite idée, je trouve, sur cette mise en scène. Mais inversement, il y a des plans où le montage ne fait aucun sens. Par exemple, il y a une scène de montage alterné. Vous savez, c'est quand il y a deux scènes qui se passent en simultané. Et on passe de l'une à l'autre dans le montage. Pour montrer qu'il y a deux actions simultanées qui se passent. Et ça permet de créer une scène de tension et tout. Et là, il y a une scène qui est de nuit et une scène qui est de jour. Alors, je veux bien qu'en Russie, il y ait un décalage horaire assez monstre. Parce que c'est un pays... Bah voilà, il y a, il y a huit créneaux horaires. Mais là, les personnages se sont séparés il y a deux cuts. C'est-à-dire que le, le, le, le montage alterné, c'est deux groupes de personnages qui se séparent, et ils se sont séparés il y a deux minutes. Donc si les gars, ils ont réussi à passer du Kazakhstan à Moscou en deux heures, enfin en vingt en minutes, balèze. Voilà, donc voilà, il y a des petits sauts de temps un peu bizarres comme ça, qui sont un peu dommages. Euh, tac, tac, tac, qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je peux vous dire N'hésitez pas hein, dans, les, dans, le, dans le live Twitch si vous avez des questions, des précisions, tout ça, n'hésitez euh, pas évidemment. C'est un truc qui est assez... J'ai envie de casser un petit peu le côté scolaire que peut avoir cette émission, hein. je vous dis des trucs, je vous dis des trucs, mais n'hésitez pas vous si vous avez des questions, euh, ça m'intéresse aussi. Que vous ayez le film ou pas, euh, qu'est-ce que vous ayez vu, vu le film ou pas, c'est pas facile à dire. Tac, tac, tac, tac, tac qu'est-ce que j'ai pas dit Oui il y a beaucoup de scènes, en fait c'est ça qui est dommage dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de mise en scène qui se, euh, qui se mettent en place et qui se délient tout de suite, à, tout de suite après en termes de technique par exemple il euh, y a plusieurs scènes qui sont filmées alors moi j'ai marqué dans mes notes en CCTV c'est à dire en caméra, euh, en caméra vous savez en caméra de surveillance parce qu'évidemment c'est un complexe secret protégé etc alors tu en parles super bien ça donne envie de le voir ouais oh, j'ai pas fini j'ai des critiques hein, là je commence par le bon mais euh, non mais bah en vrai c'est un bon film il n'y a pas de souci sur ça et euh, qu'est-ce que j'allais dire oui il y a beaucoup de scènes qui sont filmées, enfin beaucoup, il y a quelques scènes qui sont filmées du coup en caméra de surveillance et euh, évidemment c'est un endroit qui est surveillé et ce qui est intéressant c'est que sur beaucoup de plans ça va filmer notamment Tatiana notre héroïne qui du coup est complètement isolée elle est souvent seule dans le cadre dans un cadre qui la dépasse parce que vous savez les, les, les caméras de surveillance ça a des angles enfin ça a des oui c'est ça ça a des c'est souvent des grands angles pour pouvoir capter tout ce qui se passe pour pouvoir capter ce qui se passe au fond du couloir ce qui se passe juste à côté et du coup souvent elle est très petite dans le cadre dans le... oui c'est ça dans le cadre et en plus c'est une qualité d'image des années 80 donc c'est un peu dégueulasse ça vraiment ça oppresse vraiment ces plans-là mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des moments où les, ces, ces, ces cctv views, je dirais, sont utilisés pour d'autres personnages, notamment pour le colonel. Le colonel qui est censé être le symbole de l'autorité, donc pourquoi il y a des plans où ce, ce, cette façon de filmer est utilisée pour l'autorité C'est un peu bizarre. Des fois, vous voyez, c'est ça que je pourrais reprocher dans ce film, je vais pas faire tous les exemples que j'ai notés, mais c'est qu'en fait, des fois, la mise en scène, elle s'oublie elle-même. C'est qu'elle établit une règle et soudainement, elle va faire « Oh, en fait, non. » Ce qui du coup fait des plans classe, mais pas réfléchis, je trouve. Euh, ta, ta, ta, ta, ta. Ah oui, alors il y a un truc très drôle dans le film, c'est que du coup, euh, voilà, je vous ai raconté la situation initiale, il y a Tatiana et Constantine dans, ce, dans, ce, dans cette espèce de complexe, et du coup, le colonel, euh, il veut essayer de comprendre comment fonctionne le parasite qui est dans Constantine. Mais il y a une espèce d'épée de, de Damoclès qui plane au-dessus du film. C'est l'arrivée, euh, je ne sais pas, euh, des inspecteurs du Kremlin. Alors je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le police bureau, Est-ce que c'est le, le Présidium, du Soviet Supreme Je ne sais pas qui sont ces gens qui sont censés arriver dans le film. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un moment où on se rend compte que le colonel, il va un peu loin dans ses expérimentations euh, sur le site. Et, on, et du coup, il y a tout, tout un moment où l'arrivée des inspecteurs du Kremlin est vue comme un peu une cavalerie. Vous savez, le, c est, c est, ça, ça arrive des fois dans les films... Euh, avec des, des enlèvements et des machins comme ça, où c'est le moment où, voilà, il y a quelqu'un qui a réussi à appeler un policier, et du coup, on sait qu'à un moment donné, il y a un policier qui va arriver sur la scène, et le but, ça va être de faire comprendre au policier qu'il y a un truc qui va pas, c'est un truc assez classique, il y, y a ça dans... Il y a ça dans Hush, il y a ça de... Alors j'ai El Razor 8 en tête, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais c'est pas un bon exemple. Mais voilà, vous savez, le, le truc dans le film d'horreur, où il y a une force d'autorité quelconque qui va arriver, qui va peut-être réussir à... Euh, à, à, à sauver un petit peu la donne et là ce qui est marrant c'est que du coup c'est la bureaucratie soviétique qui est vue comme une cavalerie enfin qui est vue comme une bonne nouvelle était là c'est sûr alors du coup évidemment euh, ça se passe pas comme ça se passe pas comme les personnages français mais du coup il y a une scène où il y a Tatiana qui regarde au loin dans les steppes et du coup il y a les berlines noires de Moscou car vous savez dans les films d'espionnage on les voit tout le temps c'est les c'est les Trabian c'est ça? Vous savez, les, les, en Union soviétique, il n'y avait que certains modèles de voitures qui étaient fabriqués. Et du coup, il y avait les voitures des bureaucrates et les voitures des habitants. Je crois que. Non, la Trabienne, c'était la voiture des habitants d'Union soviétique. Et c'était peut-être des berlines qu'avaient les bureaucrates. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Et du coup, tu vois ces, ces espèces de voitures noires arriver au loin. Et dans les Trabi. Oui, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Et du coup, euh, et du coup souvent. Dans les films d'espionnage de l'Ouest, c'est vu comme la force de, de l'axe du mal qui arrive, etc. Et là dans le film, c'est presque un bon moment. Ce qui est très bizarre à vivre du coup, tu te dis « Attends, attends, c'est le KGB, c'est pas des gens bien. pourquoi je suis heureux qu'ils arrivent ?» Ça crée un truc super bizarre à ce moment-là. Alors après, encore une fois, ça se finit pas, il euh, y a les gentils agents du KGB qui viennent sauver tout le monde, ne hein, vous inquiétez pas. Mais il y a un moment où tu te dis « Je suis content qu'il y ait des voitures noires de Moscou qui, qui arrivent, c'est bizarre. » Encore une fois bonsoir à tous euh, à tout le monde qui est arrivé, euh, je vois qu'on est euh, qu'on est un petit peu nombreux ce soir. Euh, bonsoir à tous, on est en train de faire la critique du film Spoutnik de Igor euh, Abramenko. Si jamais euh, vous aimez euh, ce que je suis en train de ce, cette critique que je suis en train de vous, de vous dévoiler, n'hésitez pas à follow ça aide beaucoup la chaîne et on reprend la critique. Du coup voilà, ce, ce truc assez euh, assez étrange euh, comme idée de réalisation de, de rendre les euh... Je suis désolé le live bug ça me pète les Ah désolé. Désolé. mais non, je ne suis pas partenaire, du coup, vous ne pouvez pas choisir vous-même euh, votre, euh, votre qualité d'image. Moi, je stream en 720p. Je stream en 700. Attendez, je vérifie un, hein, parce que c'est possible. Ouais, c'est ça, 720 ah, désolé, moi, je peux pas baisser... En fait, je ne peux, euh, peux pas vous dire de baisser la qualité de votre côté, parce que vu que je ne suis pas partenaire, vous ne pouvez pas le faire. C'est un peu con, mais bon. Désolé, du coup, euh, Brother pine ça risque de venir de ta connexion. ta connexion. <rire> Du coup, euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, alors, on va parler de la créature. On va parler de la créature parce que le concept de la créature, du coup, au fur et à mesure du film, Tatiana, elle étudie Constantine et euh, elle se rend compte que la créature, le concept est absolument génial. C'est qu'en fait, si vous, pareil, si vous avez vu Stargate, vous voyez comment fonctionnent les Goa'uld. C'est des espèces de larves qui rentrent par la bouche des hôtes et qui s'installent dans... Alors, attendez. Pour les Goa'uld, elles s'installent dans la nuque. Et pour les Jaffa, elles s'installent dans le ventre, c'est ça Je crois que selon les, types de Goa... enfin, selon les types de symbiotes, ça change dans, dans Stargate, mais on s'en fout, pour Sum, ça n'a pas de lien. En gros, c'est un peu la même chose, c'est un parasite qui, du coup, envahit un hôte. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que le, le parasite va... Comment dire ça En fait, le parasite fait plus ou moins la taille de l'hôte. C'est-à-dire qu'en fait, il va grandir à l'intérieur de l'hôte et il va sortir une fois par jour, vers entre 2h et 3h du matin. Et du coup, il va sortir par la bouche de l'autre. Et du coup, on voit une espèce de créature. On parlera un petit peu du, du, du concept design de cette créature un peu plus tard, qui n'est pas con. Et du coup, ce qui est intéressant, en fait, dans cette idée-là, c'est que bah, c'est une créature qui a euh, comment son propre instinct de survie, son propre instinct de prédation, etc. C'est plutôt une créature carnivore, a priori. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que ça pose un débat sur l'identité de Constantine. C'est-à-dire que pendant tout le film vu qu'il a un symbiote à l'intérieur de lui, et que quand le symbiote sort, Constantine tombe dans les pommes. Automatiquement, Constantine n'a plus le contrôle de son corps quand la créature sort de, bah, sort de son corps. Et du coup, il y a un super débat assez bien vu sur est-ce que Constantine est toujours humain Est-ce qu'en fait, l'organisme qui grandit à l'intérieur de lui n'est pas en train de lui bouffer son humanité en même temps qu'elle lui dévore le corps A priori, c'est une relation symbiotique équivalente, c'est-à-dire que à l quand la créature est à l'intérieur de Constantine, elle ne le tue pas. Par contre quand elle est dehors, bah, la créature arrive à survivre une heure et quelques toute seule et ensuite elle dépérit et elle re-rentre dans Constantine et a priori, pendant ce temps-là, euh, le taux d'hormone de Constantine est en chute et du coup, il menace de mourir à ces moments-là. Ce qui du coup, c'est super beau comme idée, je trouve. Euh, on, on, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est... Euh, je trouve que c'est une idée qui philosophiquement est super belle. Notamment, j'ai trouvé une, euh, trouvé une, comment ça appelle, une citation du scénariste du film, enfin d'un des co-scénaristes du film, qui est super belle, je vous, la, je vous la dirai un peu plus tard, elle est plus bas sur ma euh, liste. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, euh, le... ça c'est un concept très physique, voilà, c'est une créature qui rentre dans ton gosier qui occupe ton corps. Mais ce qui est super bien vu en termes de scénario, c'est qu'en fait ils vont lier ça à des éléments psychologiques. Par exemple, Constantine, c'est quelqu'un qui a abandonné son fils parce qu'il était né d'une liaison euh, illégitime, et étant donné qu'il est un, un héros de l'Union Soviétique, il a préféré abandonner ce fils plutôt que de l'assumer. Et du coup ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette créature, eh bah, il meurt s'il abandonne la créature. Parce qu'évidemment, lui il se dit bah, « je veux pas avoir ça en moi, etc. » Et du coup, bah, il meurt littéralement à cause de l'abandon, ce qu'il a fait subir à son fils. Donc il y a une espèce de d'intrication entre ce qui lui arrive physiquement et ce qui lui arrive psychologiquement qui est très bien vu. Et pendant les dialogues avec Tatiana, entre Tatiana et Constantine, ils vont beaucoup plus parler de ce côté psychologique, de ce côté « est-ce que ça te fait pas bizarre d'avoir abandonné ton enfant, etc. » que du côté physique. Et en fait, les deux s'entremêlent plutôt bien dans le dialogue. Et voilà, c'est qu'il perçoit la créature un peu comme ses, comme ses idées sombres. Lui, il, il, a des, il a des super belles phrases où il dit « Mais est-ce que je peux encore faire confiance à ce que je dis Est-ce que c'est pas déjà la créature qui a pris le contrôle de ma parole sans que moi-même je m'en rende compte ?» Et ce qui est intéressant, c'est que la créature, elle ne sort que la nuit. Donc déjà, il y a un côté film d'horreur. La créature qui sort la nuit, les vampires, blablabla, voilà, on connaît. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les... Euh, c'est que nos cauchemars et nos, nos épisodes dépressifs viennent quand on dort souvent. C'est la nuit qu'on a des terreurs nocturnes, des attaques de panique, beaucoup plus que le jour. Du coup, il y a un, une espèce de, de tissage qui se fait euh, entre, euh, vraiment entre la condition psychologique de Constantine et sa, et sa condition physique. Du coup, vraiment, l'idée est super belle. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que euh, Constantine, c'est un peu ça le gros reveal dont je voulais vous prévenir avant, c'est que Constantine, euh, quand il tombe dans les pommes et que la créature sort de son corps, il se souvient de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas le contrôle direct sur la créature avant la toute fin du film, mais en tout cas, il a le souvenir de ce que fait la créature. Ce qui est super intéressant, parce que du coup, ça veut dire qu'il est conscient de son mal-être. Et il est littéralement aux commandes de sa dépression, si on, si on continue sur cette métaphore. Mais le problème, c'est que c'est balancé entre le fromage et le dessert. C'est-à-dire que ce gros moment où tu fais quoi Mais quand il était au courant depuis le début de ce qui se passait, mais ça change tout. Et bah, c'est balancé dans un vieux dialogue, alors qui est pas trop mal écrit et bien joué. Mais c'est dans une scène qui est très tertiaire, enfin, où on passe très vite à autre chose. C'est vraiment trop dommage. C'est vraiment très, très dommage. Alors attendez, je vais vous trouver direct. Euh... Hop, je vais vous trouver. Euh, je vais vous trouver. Voilà. Alors, le, le scénariste, c'est Oleg Malovichko. Ma Oleg Malovichko. Euh, qui, du coup, était euh, co-scénariste sur ce film. Et ce qui est super intéressant, vraiment là où je trouve que le film, pour moi, honnêtement, sur le papier, ce film aurait pu dépasser Alien. Réellement. Sur le papier, il a tellement une idée belle. C'est euh, la phrase de Oleg Malovichko. Je vais y arriver. C'est chacun de nous, à travers notre vie. « Transportons des passagers dont nous ne sommes même pas conscients. » Et je trouve l'idée super belle, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre vie, il y a des moments où on a des épisodes dépressifs, du coup on transporte en nous, littéralement, notre dépression. Il y a des moments où on va être plein d'espoir, du coup on transporte plein d'espoir, littéralement. Vous voyez, enfin les étapes de la vie, quoi, et on a, on a une espèce de force qui nous pousse à avancer ou à pas avancer selon le, le côté positif ou négatif de cette force. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une idée purement philosophique, ça, c'est... Est-ce euh, que tu es drivé par ton ambition, par ton amour, etc. Et là, ce qui est super beau, c'est qu'ils ont réussi à en faire un concept de SF physique. C'est-à-dire que le gars, là, il a physiquement un passager dans son corps. Un passager qui, petit à petit, petit petit, à petit, il arrive à en prendre le contrôle. Parce qu'évidemment, tout le combat de Constantine, ça va être de surpasser ses démons psychologiques, de surpasser le fait qu'il abandonné son fils, etc. voire même de corriger cet état de fait, et de prendre le contrôle de la créature. Du coup, en même temps que Constantine va prendre le contrôle de ses émotions, il va prendre le contrôle de la créature. Et l'idée est géniale, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que le concept très euh, métaphorique que représentait le xénomorphe le xénomorphe c'était une métaphore du viol, de, de, du non consentement entre guillemets, de, de l'agression extérieure du, de l'étranger, de l'étranger, pas, ah euh, oh, tous tes salauds là, ils sont dans nos campagnes. Non, l'étranger en termes philosophiques, c'est l'autre, c'est l'altérité si tu veux. Ça c'était un, un des symboles du xénomorphe. Et là, ils ont réussi à prendre exactement la même idée, un parasite, mais à le transformer en idée bah, purement philosophique. Je trouve ça, je trouve que là c'est vraiment de la grande et belle SF. Mais sauf que, euh, bah, sauf que c'est pas très bien fait. Et là, on va devoir arriver. Alors, je vais quand même parler un peu du design de la créature, mais on, on va quand même parler direct de ce qui va pas pour moi dans le film, c'est que tout est balargué en fait. Les scènes n'ont pas de ont pas de lien entre elles. Il en est conscient depuis le départ ou au début il est dans le déni Au début il est un peu dans le déni, euh, effectivement bonne question Nelia Merwar. Au début il est un peu dans le déni parce que la première personne qu'il tue en étant ce parasite, euh, c'est euh, son ami et euh, camarade cosmonaute euh, dont je n'ai plus le nom. Il meurt au début du film. Hein, c sa mort n'est pas vraiment un spoiler, mais comment il est mort est un petit peu... Quoi que, Non, je crois qu'il qu survit. Et à un moment donné, oui, oui, à un moment donné, on le voit dans une infirmerie, un, un mais il a le crâne tout défoncé, c'est un peu dégueu. Et, euh... Et du coup, c'est ultra... Enfin, effectivement, il en est au conscient depuis le départ. Mais là où je trouve que le film pêche un peu... C'est dur à dire, parce que c'est vraiment une question de rythmique interne. C'est Je trouve qu'il y a des personnages qui, qui agissent très étrangement. Notamment le personnage du scientifique prend des... Enfin, c'est en gros, c'est un gars qui aide Tatiana dans ses recherches, mais qui l'aide pas beaucoup. C'est pour ça... Désolé, c'est pour ça que je dis qu'il l'aide, entre guillemets, parce que lui, son but, c'est d'avoir un prix Nobel. Donc, du coup, il faut que dans les, les citations scientifiques, il soit le seul à avoir travaillé sur le truc. c'est Le côté un peu quoi de, de l'Union Soviétique de l'époque. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que lui, il va au début mettre des bâtons dans les roues à Tatiana et va petit à petit se dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en jeu et que du coup, il faut un peu dépasser ses problèmes personnels. Mais il n'a pas assez de scène pour le développer. Il... Il change un petit peu d'avis entre deux scènes, c'est un personnage qui est très bizarre. Et en fait, le problème, c'est que euh, bizarrement, je trouve que ça manque de verbe C'est-à-dire que le, le concept est génial, le concept est vraiment beau, mais en fait, ça manque de verbe dans l'image. Ça, ça va manquer de scènes qui vont montrer métaphoriquement ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'avais beaucoup euh, « Annihilation » en tête, le film avec Nathalie Portman, où bah, le concept d'altérité, de euh, « quand commence mon humanité, quand est-ce qu'elle se termine ?» Elle est développée par exemple dans la danse dans ce film. Toute la scène de fin Annihilation, j'essaie de ne pas vous, trop vous spoiler parce que ce film est génial. et eh ben, cette scène de danse, pour ceux qui ont vu le film, c'est une mise en scène parfaite des débats du film. Et même les créatures euh, qui, qui, qui vont attaquer notre groupe de héros dans... D'Heroine, dans, d'ailleurs, il n'y a pas de mec dans Annihilation. Je sais plus. Qui vont attaquer nos groupes de héros dans, dans, dans Annihilation. et eh ben, même leur manière d'attaquer et, et de fonctionner... Pose des questions sur les limites de, de, de notre corps, c'était un bruit assez particulier à Annihilation mais euh, je vous le conseille euh, beaucoup beaucoup. Et là le problème c'est qu'ils ont une super idée mais ils lui donnent pas une force évocatrice assez forte. En fait c'est dur de vous expliquer mon défaut du film parce que j'adore en parler, quand j'écrivais la chronique j'étais en mode putain mais c'est trop bien c'est quoi cette idée de guedin mais en application pendant le film j'étais en mode eh, je vois où vous voulez aller mais je suis pas emballé donc pour le coup ma, ma mes reproches sur le film sont durs à vous transmettre parce que c'est vraiment une question de ressenti et que moi, il me manquait le plan qui me montrait ce débat interne de Constantine et où j'aurais pu faire « Oh putain, c'est trop beau !» Après, moi je suis très picturaliste dans un film, cest que si les dialogues vous suffisent, vous suffisent, vous suffisent, ça peut vous aller. Je pense que c'est un film qui peut vous aller, mais moi j'ai besoin d'images. J'ai besoin d'une imagerie qui va me, me montrer « Show Don't Tell », la première règle du cinéma, et ce film, voilà. Je disais qu'il manquait de verbe, en fait c'est presque l'inverse. Il est un peu trop verbeux et pas assez démonstratif. Et il se perd aussi dans des scènes d'action qui sont sympas mais qui sont assez osef au final, je trouve. Mais donc voilà, l'idée de base est vraiment super belle. Même le crâne il y a. même le crâne est en mode waouh, c'est beau. Alors attendez, sur Studio Babs, comment je vois depuis combien de temps je stream Parce que j'aimerais bien <rire> me mettre une limite. Attendez, je vais regarder sur Twitch directement. Euh, Est-ce que les modos vous pouvez m'envoyer euh, vite fait depuis combien de temps je stream J'aimerais je... avoir un minimum de contrôle histoire de ne pas vous assommer euh, et de passer un petit peu euh, aux étapes d'après. Après, ça fait 43 minutes, non J'ai commencé à 19 piles. C'est histoire de pas trop. Euh... 43 minutes Putain, bah, on est large On est large J'ai l'impression de faire un exposé, vous savez, eh, dans une heure là c'est fini Non, c'est bon, on est large, on est bien. Du coup, euh, merci beaucoup à Hélène, hein, pour le pour le time. Va falloir que je bidouille sur Studio OBS, j'aime un peu moins que Streamlabs. Du coup maintenant, on va passer euh, on va passer à la créature en elle-même, parce que sur toutes les interviews, il y a au moins une question euh, que tout le monde pose à Igor, euh, Igor abramenko putain, je vais y arriver, euh, c'est euh, d'où vient l'idée de la créature, euh, qu'est-ce qui vous a fait penser à ça, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film, etc. Et effectivement, le design de la créature, ce qui est intéressant, c'est qu'en interview, il dit, on sait qu'on arrive après Alien, donc, on va nous comparer. Et effectivement, bah, le fait est que la créature elle fait un peu xénomorphe parce qu'elle a des bras euh, très maigres, elle se déplace un peu comme une araignée... Voilà, la comparaison est faite. Mais... Euh, alors, au début, quand j'ai vu le film, j'étais en mode... C'est un peu une créature en CGI banale. C'est-à-dire que la CGI, elle est très belle. On en reparlera un petit peu de la, de la situation de la CGI en Russie. Qui, pour le coup, je trouvais en avance sur beaucoup de pays sur ça. Mais ça reste une créature en CGI. Et en ce moment... C'est sans doute parce que je me suis refait pas mal de films de Carpenter dernièrement Donc Carpenter, vous savez, lui, il adorait l'animatronique, les, les maquettes, les machins comme ça Du coup, c'est de l'art très, très concret, très physique Du coup, en ce moment, les CGI me touche moins que d'habitude Je suis pas complètement anti-CGI, loin de là Mais euh, j'avoue qu'en ce moment, ça me touche un peu moins et euh, du coup, j'étais un peu en mode, oh, est-ce que ça aurait pas valu d'avoir une petite marionnette, euh, un peu, ou un costume, comme, dans le, comme pour le Xenomorph, c'est un costume. Enfin, le Xenomorph, c'est un mélange d'animatronique, de, enfin, de, de costume, et euh, bah, dans le 3, il y a un petit peu de CGI, mais dans le 1, c'était quoi C'était animatronique, costume, et euh, des marionnettes, en fait, des bras articulés, euh, sans personne à l'intérieur. Enfin, c'était trop bien, quoi. Et, euh, et du coup, là, c'est une créature en full, full, full CGI. Alors ce qu'il faut savoir, j'ai découvert ça dans une des, euh, dans une des interviews euh, de, de, ce, de ce cher Igor, c'est qu'en fait la, la Russie, a très peu, voire a priori de ces mots, n'a pas de studio d'effet pratique. Il n'y a pas de euh, marionnettiste, de maquettiste, d'animatronicien, de, euh, je sais pas comment on dit, de créateur d'animatronique. En Russie c'est un truc qui ne s'est absolument pas développé dans les années euh, 70-80, c'est un peu l'apogée de cette technologie euh, aux états unis en tout cas. Et ensuite, ça s'est euh, exporté en Angleterre, etc. Mais en Russie, a priori, ça n'a pas pris. Parce qu'à l'époque, effectivement... Ah, salut à toi Bonsoir. Bonsoir à toi. Et du coup, a priori, à cette époque-là, euh, en Russie, ce qui était plutôt développé, c'était les costumes et les décors. Et c'est vrai que quand tu penses au cinéma soviétique des années 80, c'est euh, une utilisation massive de la figuration. Moi, je pense notamment à un truc qui a été traduit comme... Comme des débiles par Requiem pour un massacre Qui est un super beau film soviétique euh, De 85 je crois Qui a été du coup En français ils l'ont appelé Requiem pour un massacre La traduction russe littérale c'est genre va et devient Un truc comme ça Super beau film je vous le conseille par contre faut s'accrocher hein, Il est pas drôle du Entendez normalement le son est complètement dégueulasse mais vous inquiétez pas je vais retrouver mon micro sous peu. Je sais pas pourquoi il s'est déconnecté. Bon, mon micro s'est déconnecté. Oh. Ah, je suis désolé, là je vois que je vous casse les oreilles avec cette qualité de son dégueulasse. Ça va revenir. Ça va revenir, ça va revenir. Pourquoi il s'est déco Oh il est un peu peur les soucis du direct messieurs et dames Bonsoir, bienvenue sur, uh, tam... <rire> bienvenue sur Time Between, le nom de la chaîne a changé Please wait, bon bah on va wait hein. Pendant ce temps je veux une vague de panda dans les commentaires <rire> J'exige une vague de panda oh, normalement, normalement on est revenu là Normalement, là vous m'entendez avec une belle voix Attendez, je vais, je, vais, je vais écouter mon retour pendant deux secondes Revenir. Ça va revenir, ça va revenir. Ah, mais vous m'entendiez avec cette voix-là. Mais c'est infâme. Est-ce que vous m'entendez avec une voix un peu plus ronde, là, normalement Je n'ai vu qu'un panda. Je vois deux pandas. Vous pouvez spammer les pandas. Vous le mettez plusieurs fois dans votre commentaire, vous voyez plusieurs pandas. J'aurais jamais dû vous dire ça. Jamais j'aurais dû vous dire ça. Ah, attendez. <rire> J'exige une vague de pandas. Non, non, là, c'est quand je vous demande une vague de pandas. Désolé. Ah bah voilà Ça c'est une vague de pandas Ça j'aime bien Voilà <rire> bande, de, bande de boulet ah, attendez Attends, Mais là je m'entends écouter mon retour Bon on va dire que le micro est revenu parce que vous avez pas l'air d'hurler Voilà c'est bon le micro est revenu Désolé petit bug technique <rire> Parfait oh, De pandas partout J'aurais jamais dû vous dire que vous pouviez spammer les pandas je vais le regretter insta. Bon, on va donc pouvoir revenir à la, à, à, à la chronique. Euh, J'en étais où avant ces histoires Oh là là, faut pas qu'il me fasse ça. C'est vrai que le, le câble passe assez proche de moi, donc j'ai dû faire un, un mouvement de bras et ça m'a déco. Bon. Mais non, c'est pour t'invoquer. C'est pour invoquer le panda. C'est mieux que le vaudou. Waouh, on se calme avec le vaudou. Attention, il y a des gens sensibles au vaudou dans les commentaires. Ah bah parfait, une citation de Nicolas Cage de la de la de la guerre froide. After the Cold War, the AK-47 became the Russia's biggest export. After that came vodka, caviar, and suicide on the Invocons le panda. Bon, on va on va pouvoir passer après cette interruption technique à euh, du coup à la créature en elle-même. je vous vois sur les retours avec les pandas, là, c'est rigolo. Euh, alors, oui j'en étais au fait que du coup, euh, voilà, en Russie il euh, n'y a pas beaucoup, enfin euh, a priori même d'après le réalisateur, il n'y a, euh, a pas de, comment ça s'appelle, de boîtes d'effets pratiques, donc tout ce qui est animatronique, pète, euh, même un peu costume, tout ça, euh, la Russie, ils l'ont pas trop développé. Mais on peut en mettre sur tes lives d'horreur. Ah mais vous inquiétez pas que sur le, sur le gameplay, euh, j'aurais pas activé limo wall. Hein. Donc euh, sur, les, sur les scènes d'horreur, vous aurez pas de panda pour vous sauver. Ah non, non, non, il n'y aura pas de panda. <rire> Et euh, du coup, ce qui est intéressant... Enfin, euh, ce qui est intéressant... A priori, euh, le, ce, ce, ce très cher monsieur Egor Abra... Abra J'y arriverai pas, hein, Abramenko. Abramenko, il voulait faire de la maquette, il voulait faire de l'animatronique, mais il n'y avait personne en Russie pour le faire. A priori, il a recherché, il a dit, j'aurais bien aimé faire, parce que typiquement, lui, dans ses influences, il y a euh, Carpenter. Donc lui, il disait, je voulais aller sur cet univers-là, mais il a tout simplement pas pu. Donc moi, ça m'a beaucoup étonné, cette situation-là euh, situation en Russie, même si c'est vrai, c'est peut-être ça que vous n'avez pas eu euh, quand le son a coupé. C'est que euh, c'est qu'effectivement, euh, les films des années 80 en Russie, si vous les regardez, moi je, pendant, pendant coup, la coupure son, je pense que c'est arrivé là, euh, je, vous conseillais, je vous conseillais Va et deviens, qui a été traduit en français par Requiem pour un massacre. Je déteste les traducteurs français, et ce depuis les années 80, euh, qui est un super film, mais qui du coup, effectivement, se base sur les décors. Parce qu'en Russie, bah, t'as des décors de malades, les costumes, les reconstitutions historiques, elles sont folles, etc. Euh, parce que, bah, le, ils, ont, ils ont une culture du costume en Russie qui est complètement folle. Et euh, effectivement, tout ce qui est euh, animatronique, maquillage fx, fixe, tout ça, ils n'ont pas. Du coup, je comprends un peu mieux la démarche de la, démarche de la Russie, enfin euh, de, de ces studios de prod russes, en tout cas euh, sur ce point-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas d'animatronique, mais ils ont, pour moi, peut-être une des meilleures CGI à hors du monde, c'est toujours compliqué à dire. Parce que tu vas toujours trouver un film, euh, même indien, hein, les, indiens, les indiens, ils puissent les CGI de façon ultra bourrine, mais c'est pas, pas dégueu. Et, euh, et du coup, attendez, moi je vous ai montré, enfin je vous ai Je vous ai trouvé une vidéo. Euh, alors, est-ce que je l'ai toujours cette scène Yes Je suis un bon streamer J'ai pas supprimé ma scène. Est-ce qu'il y, est qu y a la chatbox sur celle-ci Désolé, hein, pour, ceux qui, pour ceux qui débarquent, en fait j'ai été obligé de repasser sur OBS Studio il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, cet après-midi pour te vous dire. Du coup, euh, du coup, je me souviens plus trop de tout ma raccourci. Hein non, a priori, il y, y, a, y a la, chat, la chatbox ah si c'est... Attendez. Mais, mais non mais c'est pas dans discussion que je veux voir, c'est dans ça. Oh c'est mal fait. Oh qu'est-ce que j'aime pas. Non il n'y a pas la chatbox. Mais moi je veux voir ce que vous dites. Bande de... Bande de scroni Oh là là, quel enfer. Bon écoutez, vous aurez pas, vous aurez pas la chatbox pour l'instant. Bon c'est pas, pas très très grave. La meilleure il se trouve chez Michael Bay, voyons. Eh, eh. Vous allez voir que globalement... Euh... Bon alors attendez, là je vous, là, je vous montre mon, mon, mon full retour, voilà. Regardez, regardez, oh, on, va couper, on va couper la musique de, euh, de la vidéo parce que j'ai pas forcément les droits de cette musique. Regardez, ça, euh, du coup ça a été fait par Main Road, euh, Main Road Post Production qui est du coup l'entreprise russe qui a été en charge des, euh, des effets spéciaux sur euh, ce film mais qui a aussi été en charge des effets spéciaux sur euh, Attraction qui est un film russe que j'avais beaucoup aimé, c'est sorti il y a deux ans je crois. Et du coup regardez cet immeuble, c'est un immeuble qui est rendu en fait en termes de... Comment, comment je pourrais expliquer ça C'est-à-dire qu'en fait, l'animation, elle est créée par le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que vous voyez, c'est plein de petites briques de 3D, et chaque brique a sa propre consistance. C'est-à-dire qu'en gros, quand je parle de briques, je parle en gros de... Euh, quand on... Si par exemple c'était un jeu vidéo, je parlerais de pixels ou de polygones. Et bien là, euh, là, en termes de, en, en terme de CGI, on va parler plutôt de briques. Et du coup, chaque brique a sa propre résistance. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont calculé le verre, quelle était sa résistance, le béton, le bois, etc. Et du coup, ils ont mis toutes ces infos-là dans la conception de ce bâtiment. Voilà, oh, c'est beau, c'est des images graphiques, et du coup, c'est une reproduction de Moscou. Et du coup, évidemment, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'ils vont tout faire péter, regardez. Là, c'est le vaisseau alien de l'attraction. Regardez attraction, hein, c'est trop fou. Ce vaisseau, il a, il, a, il a une classe incroyable. Et du coup, là, regardez. Regardez, je vais essayer de vous trouver un truc où on le voit bien. Regardez, non. Là, regardez. Vous voyez ici, là, toutes les espèces de débris. Mettez, mettez en plein écran. Hein, sur, bon, sur téléphone, vous verrez pas grand-chose, je suis désolé. Mais vous voyez, tous les débris qui se barrent ici, c'est une simulation. C'est-à-dire qu'en fait, l'immeuble, il ne, il ne savait pas quand... Comment il allait tomber Est-ce qu'il allait tomber sur le côté Est-ce qu'il allait s'effondrer sur lui-même Est-ce qu'il allait se fendre en deux C'est juste qu'ils ont balancé ce truc-là, espèce d'immense bébé euh, alien, là, et ils, sont... en fait, ils ont laissé faire le plan. Et quand vous voyez le film, vous êtes persuadé que ça a été prévu en avance, que pixel par pixel, ça, ça a été pensé en avance. Et en fait, non. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est de... que c'est de la CGI qui est liée à de l'improvisation. Si en fait, ils auraient pu faire ce rendu cinq fois de suite, ils auraient eu cinq résultats différents. Parce que peut-être que s'il déviait très légèrement la trajectoire de ce machin qui a été programmé pour aller d'un point A à un point B, peut-être que ça n'aurait pas été les mêmes bâtiments qui auraient été détruits. Pareil, là, toutes les voitures que vous voyez, je crois qu'ils le disent un petit peu avant, toutes les voitures que vous voyez, voilà, City Traffic Simula Simulation Algorithm, c'est qu'en gros, c'est un SimCity. Et du coup, les voitures qui paniquent et qui font « Oh mon Dieu, un alien !» bah c'est programmé. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pensé à se dire, s'il y avait un alien dans le ciel, comment les voitures réagiraient du coup elles ont des patterns de, bah, je vais sortir de la route, je vais cogner contre un poteau, je vais sortir de ma voiture. Vous voyez les Russes, comme ils sont vénères quand ils font de la CGI. Et je vous assure que ça, dans un film américain, c'est pas si fréquent. Ça va être fréquent dans certaines, certaines scènes très spécifiques, mais pas... Regardez-moi regardez ce degré de destruction que les Russes ils font. Ils s'amusent, les Russes, quand ils font de la CGI. Et pareil, là, bam, l'autoroute, tout ça... Tous ces petits copeaux, tous ces panaches de fumée, c'est du calcul euh, c'est du calcul qui n'est pas du pré-rendu. C'est du rendu sur place. Ah, J'avais lu une anecdote comme quoi je crois qu'ils avaient mis 4 mois en faisant tourner leur, leur ordi tous les jours pour faire le rendu de cette scène. C'est un truc de gudin. Regardez l'attraction, hein, vraiment c'est un super bon film. Et effectivement, je peux peut-être vous montrer des moments où le film il est fini et on voit ce machin. Ah non, faudrait que je revienne au début de la vidéo peut-être voilà, là on le voit tomber, voilà les russes ils aiment bien les gros avions aussi hein. ah, Attendez, je vous montre, regardez ça, regardez comment ça rend bien. C'est un trailer, j'ai le droit de le diffuser normalement. Regardez, et là, du coup, tous les bâtiments, ce sont des rendus. Alors évidemment ça se voit que c'est de la CGI, moi ce qui m'impressionne en fait c'est que c'est de la CGI improvisée. Moi c'est ça qui, qui m'impressionne un peu sur ce truc. Blaah voilà, et, et, en vrai ils sont bons les russes pour de la grande destruction. Et du coup, euh, tout ce savoir-faire russe, en fait je vous montre tout ça parce que c'est le même studio de, de, de, de, de post-prod qui a fait euh, attraction, qui a fait du coup Sputnik. Et regardez la petite bête qu'ils nous ont concocté. Et c'est là où je trouve qu'ils vont beaucoup plus loin que certains studios américains, c'est en fait, c'est en termes de, de layer, de, de, de, de, de... Alors encore une fois, je suis pas un pro de la CGI, mais en gros, c'est une question de, de layer, enfin de, de, de couche, de développement, cest vous voyez, là il y a la Control Rig, c'est en gros l'articulation purement musculaire. Ensuite voilà, ils vont donc créer un squelette qui du coup a une, certaine, a une certaine morphologie. Vous voyez tous ces petits points là, tous ces petits points, vous savez c'est les... Comment on appelle ça Les articulations, voilà. Les articulations, elles sont créées par la Control Rig. Le truc qu'on a vu justement, ça c'est vraiment le truc, ouais, dans Star Wars 1 il y avait de ça, hein, Et pas de souci. Sauf qu'ensuite, on passe à un squelette physique. Et en fait vous voyez, lui aussi il a il a, il a, il a, il a, comment ça s'appelle, j'avais trouvé une interview sur ça, mais c'est des termes assez mateux, c'est pas le truc sur lequel je suis plus à l'aise mais c'est qu'en gros le squelette lui-même va avoir une, un impact sur comment la créature va bouger c'est à dire qu'en gros à partir du moment où tu as dé déterminé quelle est la forme du squelette à l'intérieur de ta créature si tu lui demandes ensuite en animation de faire un geste que son squelette lui permet pas ça va te mettre une erreur dans ton logiciel alors que si tu restes sur ça c'est des maths du coup si tu lui dis Mets-toi le bras à l'envers, bah le matheux, enfin le... juste ça, ça va... il va te dire bah ok je le fais, pas de souci. Alors qu'à partir de cette étape-là, à partir de l'étape squelette, il peut plus, ton programme te dira, euh, ben bah, non arrête ça. Et ensuite, il y a donc toute la minimation des muscles. Ce qui est intéressant c'est que du coup quand la créature par exemple va plier un bras, bah -oh! <rire> elle va faire sa pop la créature, et bah en fait, ils vont pas animer le muscle qui se gonfle, putain le muscle comme ça, j'abuse un petit peu, mais bon. Ils vont pas animer le muscle, ils vont juste bouger le squelette, et tout ce qui est euh, les muscles qu'ils ont codés en dessous va bouger en, euh, en proportion. Donc en fait pareil, tous les mouvements de la créature sont imprévus. Et c'est beau, <rire> c'est beau, c'est beau. Et voilà ensuite il y a du coup tous les tissus, vois, toutes, toutes les couches de peau qui vont être ajoutées. En tout cas voilà, la créature du film, j'ai dit qu'elle ressemblait un peu xonomorphe, c'est vrai pour le côté un peu filiforme, mais ça reste une belle bête. Ça reste une belle bête. Et ensuite, voilà, dead Model, c'est quand ils vont rajouter toute la lumière pour faire cette satanée bestiole. Take your loss. Sputnik. <rire> voilà. Donc moi, je trouve qu'il y a vraiment du talent là-dessous. Hop, on va, repasser, on va repasser en onglet discussion. Hop là. On va repasser en onglet discussion. Mais ouais, il y a vraiment, euh, il y a vraiment du talent, je trouve, là-dedans. Au-dessus, tu veux dire, pour les muscles, ils sont... Co ils sont codés sur les os et pas en dessous, oui non c'est ça, les muscles sont évidemment par dessus les os et la peau qui est par dessus les muscles, Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, super intéressant en tout cas, je peux sortir. à haut, yes yes yes, du coup voilà. C'est super intéressant et typiquement euh, typiquement Thanos va pas jusque là Parce que dernièrement voilà, le gros truc en v... enfin, en CGI qui avait été genre Oh mon dieu on a réussi à faire un personnage en CGI C'était Thanos dernièrement En vrai Thanos a beaucoup moins d'étapes de développement que ça Thanos a euh, il me semble une simulation de peau Notamment une simulation de porc qui était effectivement assez révolutionnaire quand ils l'ont fait C'est qu'en gros quand votre visage bouge euh, Les porcs en gros de la peau vont soit être euh, comment dilatés soit rétractés et c'est le mélange de dilatation et de rétractation de por des pores de la peau qui font que votre, bis votre visage bouge évidemment il y a des muscles en dessous etc mais ce qui visuellement fait euh, qu'on que, qu a, qu a une impression de mouvement et de texture ça va être du coup le, le, cette histoire de, de peau quoi. cette histoire de pores de la peau et du coup pour Thanos ils ont juste fait ça c'était déjà ouf, enfin je suis pas en train de downgrade Thanos c'est juste que vu que les studios russes ils n'ont pas autant de budget et du coup quand ils font un blockbuster avec de la CGI, ils sont obligés d'envoyer le pâté. Et bah ben, ils vont jusque là. Et je trouve ça ultra impressionnant. Mais voilà, le problème c'est qu'en ce moment, moi la CGI ça m'impressionne moins qu'avant. Encore une fois, je viens de vous en parler pendant trois quarts d'heure comme de la CGI, donc j'aime ça. Mais euh, voilà. Après il y a aussi le problème euh, que... Enfin, il y a aussi le problème en... Euh, comment ça s'appelle On dirait un croisement entre différentes bestioles. Non, le... les concept art sont cool moi je trouve, de la bestiole quand même. Et ce qui, est un, ce, qui est, euh, ce qui à mon avis fait que les studios russes ont un avantage sur les studios américains, c'est qu'ils divisent moins le travail. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple, moi ce qui m'avait tué c'était Black Phoenix, quand vous regardez, je crois que sur, euh, sur Dark Phoenix pardon, sur Dark Phoenix il y avait 12 studios d'animation dessus, donc devait y en avoir un pour la fumée, un juste pour les lumières, un juste pour les espèces de rayons qu'elle fait, donc chaque studio est complètement cloisonné du reste et il n'y a pas de vision d'ensemble. Ce qui fait que déjà quand tu un réalisateur et que as une vision un peu artistique, il y a une phrase, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, qui disait euh, être réalisateur c'est comme être un peintre euh, qui peint à 30 km de son... enfin 30 km... qui peint à 3 km de son tableau avec des jumelles et qui euh, transmet au talkie Walkie les informations, euh, les informations que, que l'équipe euh, que, que de tournage doit faire. Et du coup, imaginez si en plus votre créature en CGI, elle est construite par 12 studios différents qui sont chacun responsables d'un truc et qui peuvent pas communiquer, communiquer très facilement les uns avec les autres. Faut voir que les réunions de post-prod, il y en a, avec les dirigeants de tous les studios ça se fait, mais tu peux pas faire ça toutes les deux semaines quoi, donc en termes de communication ça fait que par exemple, moi l'exemple qui m'avait assassiné au cinéma, c'était Black Panther. Black Panther, son animation quand les scènes sont en CG, c'est infâme, c'est de la PlayStation 3 à ce stade-là. Parce qu'il n'y avait pas de communication, et que, en fait, chaque. Voilà, je vérifiais que le micro c'était pas déco, j'ai eu un petit doute. Et en fait, chaque studio avait des instructions qui étaient contradictoires, et en plus, ils n'avaient pas les mêmes timings pour finir, c'était un enfer. Alors que là, sur Sputnik, il y a deux studios d'animation il y a Main Road Post et euh, Postmodern. Alors, un studio russe et un studio ukrainien, donc en termes de communication, c'est pas toujours ça. Mais de ce que j'ai vu, Postmodern Road, enfin, euh, Main Road Post, j'ai mélangé les deux, était en charge uniquement de l'animation et de tout ce qu'on a vu par rapport aux squelettes, aux muscles, etc. Et Postmodern était en charge de l'intégration. C'est en gros, en, en CG, euh, ce qu'on appelle l'intégration, c'est le fait que, par exemple, quand as un modèle CG de base, bah ça veut dire qu'il n'a pas de lumière, il n'a pas d'ombre, en gros il n'est pas dans son décor, et le, tout le travail de l'intégration c'est de prendre le modèle CG que quelqu'un d'autre a fait, avec les mouvements etc, et de l'intégrer dans un plan, ce qui en fait c'est euh, 50% du boulot, hein. post postmoderne, ils ont fait un boulot de fou, parce qu'effectivement il n'y a pas un moment où on a l'impression que la créature elle est mal éclairée, et en plus je vous l'ai dit un petit peu au début, les éclairages ils sont vénères dans ce film, donc faut il vraiment, fallait vraiment pas se louper sur ça, du coup... C'est une supposition de ma part, peut-être le fait qu'il n'y ait que deux studios, ça fait qu'il y a eu plus de dialogue, parce que du coup le réalisateur ou le, le responsable des effets spéciaux, il n'avait pas beaucoup de gens à qui parler. Il avait deux studios, donc les lignes de téléphone elles sont simples, t'as as deux personnes à appeler, t'as toutes les réponses que tu veux. Alors que dans un film hollywoodien, il y a 12 studios qui sont mis en place, donc c'est le bordel. C'est une supposition, pour le coup, encore une fois je suis pas dans les, dans les secrets du Vatican, c'est dur à dire si c'est ça qui, a, qui fait pour moi que la CGI russe est supérieure à la CGI américaine. En tout cas qu'elle vieillira mieux. À mon avis, elle vieillira beaucoup mieux. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que J'avais un truc à dire sur ça Non Oui Non Au revoir Bonsoir. <rire> en tout cas, ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec cette histoire-là, euh, c'est euh, par rapport à la disparition des techniques anciennes. C'est-à-dire que là, quand même, en Russie, a priori, on est dans une situation où si tu veux faire un film avec des techniques euh, des années 80, donc des techniques d'animatronique, de, euh, tout ça, c'est plus possible. Cette technologie n'existe plus, cette technique n'existe plus ou n'a pas existé en Russie. A priori, ça a pas l'air de déranger les Russes. Enfin, le fait est que Igor Abrachenko, il voulait le faire, il a pas pu. Abramenko. Donc, dur à dire si... Euh... Enfin, vraiment, c'est une question qui est intéressante. Les techniques qui, se... qui faute de renouvellement, disparaissent... Et c'est, euh, enfin, dans les films actuels, on voit plus beaucoup de travail de marionnettes, etc. parce qu'effectivement, il bah, y a des fois où c'est un peu dégueu. Moi, dans Star Wars 8, le Yoda, je l'ai trouvé dégueulasse. Mais le fait est que c'est dommage quand même que cette technologie disparaisse. Il y a moins de parties, c'est plus facile de communiquer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, ça explique en partie. Pour moi, à chaque fois que je vois un film russe, je trouve effectivement que la CGI est beaucoup plus belle. On va revenir au film lui-même. En vrai... J'ai pas forcément besoin de vous en dire beaucoup plus, je vous, je vous ai dit mon avis général sur le film. C'est que l'idée de base est d'une beauté sans nom, que la CGI, magnifico, mais que c'est très téléphoné sur son avancée, sur l'avancée de, de, de son histoire quoi. Et aussi voilà, ça manque de mise en scène un peu mature. Après, Egor, euh, Abramenko, Abra au bout de la 14e. 14e fois que je dis son nom, je vais arriver à le prononcer. Egor euh, Abramenko. C'est son pre premier long-métrage. Il a fait un court-métrage avant, que je n'arrive pas à trouver. Le... Le... Son court-métrage s'appelle Passenger, et apparemment ça se passe dans le même univers avec à peu près la même créature que dans Sputnik. Donc ça m'intéresserait beaucoup de, de savoir euh, qu'est-ce que c'est, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Euh, après, un, un court-métrage de festival russe, effectivement c'est compliqué. Apparemment il est passé au, au fa Fantastic Fest en 2017, je crois. Mais bon, j'ai pas réussi à en trouver la trace, enfin j'ai réussi à en trouver la trace de ses prix et tout ça, mais pas du film en lui-même. Donc c'est son premier long métrage à lui, et comme je vous ai dit, il a été responsable de deuxième équipe sur des gros films en attraction, c'était vraiment un blockbuster russe à l'époque. Et pareil, il a, il a travaillé sur euh, un obscur film de chasseur, que j'ai pas vu, hein, mais quand j'ai vu dans sa filmo j'ai regardé le trailer, je me dis putain, mais il bosse sur des gros films. Mais c'est son premier film à lui. Donc je peux comprendre que ce soit pas euh, que ce soit pas encore forcément mature sa manière de filmer. Déjà je trouve qu'il a une super maîtrise de sa lumière, vraiment sa lumière elle a une identité, on, on reconnaît... Enfin euh, je pense que comparé à d'autres films on reconnaîtrait sa lumière par rapport à quelqu'un d'autre, mais il lui manque de l'écriture personnage. Je trouve que c'était vraiment le plus gros défaut, c'est que l'écriture elle est en même temps très belle quand elle est verbeuse, et en même temps elle dit pas grand chose. Il est 20h07, il est 20h07... Oui, généralement, on, on se dit que, le, que le Under Crisis and ça doit durer dans le, à peu près dans l'heure. Je dépasse toujours un petit peu, mais j'essaie de pas trop dépasser, mais merci à Hélène pour le temps. Euh, merci à Hélène pour le temps. Qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que j'allais dire J'ai noté des incohérences dans le film. C'est pas un truc sur lequel j'aime beaucoup ma pesantière, parce que pour moi, c'est pas le fond d'un film. Le fond d'un film, c'est embarquer dans une histoire. Je veux dire, je suis fan de Doctor Who, et Doctor Who... C'est que des incohérences, rien n'est cohérent dans l'univers de Doctor Who, tous les épisodes vont dans tous les sens et disent exactement une chose et son contraire. Mais ça m'embarque, d'un point de vue émotionnel, ça m'embarque. Là dans ce film, vu que j'étais pas parfaitement émotionnellement embarqué, ça m'a dérangé d'avoir ces, euh, ces, ces, ces, ces incohérences parce qu'elles m'ont vraiment sorti du film. Je vais vous en citer quelques-unes, mais par exemple, euh, un moment... On a le reveal que la créature, elle se nourrit de prisonniers. Elle se nourrit de prisonniers qui sont présents dans le, dans le complexe scientifique. Alors qu'au début, les infos qu'on avait données à Tatiana, c'était qu'elle se nourrissait de ce que Constantine mangeait. Genre Constantine, il boit son café, la bestiole, elle boit son café en même temps. En fait, non, quand elle se réveille la nuit, la créature rampe en dehors du corps de Constantine et va dévorer des prisonniers que le colonel du camp lui met à disposition. Bon, déjà, ça fait vraiment très très méchant, méchant colonel. Mais... Euh, à un moment donné, Tatiana se doute qu'il y a un truc qui ne va pas avec cette histoire de bouffe parce qu'elle découvre qu'il y a... Je sais plus quelle enzyme qui est présente dans le corps de Constantine quand il se réveille, qui est une enzyme qu'on ne retrouve qu'après un repas. Je n'ai pas tout compris hein, dans le film, c'est peut-être peut d'ailleurs de la fake science, hein, mais en gros, elle dit, c'est pas normal, il a, a, il a tel taux de... Je sais plus quoi, qui est trop haut. Et normalement on a ça que après avoir mangé donc ça veut dire qu'il mange pendant la nuit, montrez moi ça. Et pareil il y a des cuts dans les, dans les, dans les, comment les caméras de surveillance qui lui font dire que les, les, les rushs euh, qu'on lui donne pour travailler sont euh, modifiés. Et à ce moment là du coup le scientifique, Ragel, je crois qu'il s'appelle, il, euh, il a... comment ça s'appelle Il décide de lui montrer le repas du monstre, de l'amener du coup dans le complexe secret, dans le complexe secret, enfin vraiment de prendre un risque. En amenant clandestinement Tatiana dans son véhicule pour lui montrer le repas du monstre. C'est ultra risqué. Pourquoi il se contente pas de lui montrer les rushs perdus, enfin les rushs non édités C'est quand même pas moins risqué de prendre une bobine de film et de lui montrer que de l'amener là où se passe le truc Ça paraît très bizarre. Enfin ça crée une scène de tension qui est un peu artificielle du coup je trouve. Pareil, il y a un moment où Constantine euh, essaie de se libérer et du coup il drogue sa gardienne et sa gardienne c'est pas une militaire alors qu'on est dans un, un, un complexe ultra secret et Constantine c'est littéralement, Man littéralement Manhattan en fait, enfin le, comment ça s'appelle le... Docteur Manhattan vous savez dans, dans watchman c'est la, la clé de la nation soviétique à ce moment là c'est lui parce qu'à travers lui évidemment il pense faire des recherches etc et sa gardienne, elle se laisse convaincre de quitter son poste parce qu'il la drague et là tu fais ah, c'est un peu gros et du coup évidemment il arrive à la droguer parce qu'il a un petit peu MacGyver il arrive à la droguer avec un médicament qui était supposé enfin euh, qui était censé être pour lui et du coup il arrive à se libérer tu es là oh, quand même les gars c'est pas terrible là, pareil il y a un moment donné où ils arrivent à attirer un garde qui surveille les caméras en, en foutant la merde sur une caméra du coup le garde il arrive oh qu'est-ce qui se passe avec cette caméra le il, il, et du coup au moment où il répare la caméra il passe derrière lui et du coup, l'idée du film, c'est du coup, il n'y a personne qui surveille le centre où il y a toutes les caméras visibles, parce que le gars est le seul garde en charge des caméras. Dans tous les James Bond, il y a ce défaut. Dans tous les Star Wars, il y a ce défaut. Mais... Il euh, y a un côté où on se laisse entraîner dans ce genre de film. C'est un défaut, objectivement. Moi, je pense qu'on peut réussir à faire des scénarios. Avec moins d'erreurs, mais c'est un truc sur lequel... Ça me dérange généralement pas. Généralement, j'aime pas le nitpicking parce que si le film est bon, c'est pas une incohérence qui est grave. Par contre, si le film est moyen, et ben bah là, les incohérences elles font mal parce qu'elles enfoncent vraiment le film, je trouve. Voilà, je vous, en cite, je vous en ai cité quoi Trois comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment des moments où tu fais Oh, film, c'est pas très subtil quoi. Et il y a toute une trame en flashback aussi. J'avais complètement oublié de vous en parler parce que c'est complètement inutile. C'est à dire qu'en gros, il y a toute une trame où on voit un, un, un enfant. En fait, on suppose être l'enfant de, euh, de. Comment ça s'appelle De comment il s'appelle Constantine. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce gosse, il y a ces scènes avec cet enfant qui essaie d'attraper une espèce de paquet qui est en l'air et le gamin il est en fauteuil roulant, où, du coup il galère et à chaque fois il y a une. Il y a une... Alors c'est pas des nonnes Dans la religion orthodoxe, c'est pas des nonnes du coup je sais pas comment ça s'appelle dans la religion orthodoxe, l'équivalent euh, orthodoxe des non-catholiques qui vient et qui fait « Oh, mais qu'est-ce que tu fais Arrête d'essayer de, de, de rester debout, t'as les pieds niqués, euh, arrête d'essayer de, euh, de faire ça, quoi. »« La bonne strates de la salle de caméra unique. » Ouais, c'est ça, ça. Ah, C'est compliqué, c'est compliqué. « Perso, tu me dis « Non, mais en vrai, il bouffe des gens, je vais pas demander d'aller vérifier sur place. <rire> » Bah là, euh, bah là c'est le scientifique qui propose, c'est un peu étrange. » Il arrive à la droguer avec un médicament qui devait être pour lui. C'est pas McGiver, c'est une saga de cartoon. Ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Et du coup, il y a toute cette histoire de flashback là qui débarque. Et euh, en fait, au, au début, évidemment, on ne sait pas que c'est des flashbacks. Et en fait, à la toute fin, ce petit garçon qu'on suit, il se retourne et il fait « Je ne suis pas un garçon. Et mon nom est Tania. » Et du coup, Tania, c'est la contraction de Tatiana en russe. Du coup, tu comprends en fait que le flashback de l'enfant qui n'arrive pas à marcher et qui a une volonté de faire pour arriver. En fait, ce qu'il essaie de choper dans sa boîte, c'est des baskets. C'est des baskets, on ne sait pas... Je crois que c'est supposé que c'est ses parents qui lui ont laissé avant de l'abandonner, mais c'est un peu bizarre, bref Et du coup, le dernier plan du film, enfin, le... un des derniers plans du film, c'est Tania, du coup, qui se relève, qui dit « Je m'appelle Tania, je ne suis pas un garçon », et qui, du coup, c'est la première fois qu'elle se lève, et il y a un montage alterné où Tatiana, adulte, va adopter... Euh... Loïcha je crois qu'elle s'appelle Loïcha, la, la fille de Constantine. Euh, non, du coup, le garçon, le garçon de Constantine. Oui, c'est ça, c'est Loïcha, c'est le, le fils de Constantine qui, du coup, a été abandonné. Et du coup, elle, étant donné qu'elle a été une femme abandonnée, enfin une enfant abandonnée, elle termine le cercle de rédemption de Constantine à sa place. C'est joli, parce que du coup, ça crée un lien rétroactif avec Constantine. C'est que du coup, on se dit, ah, mais c'est pour ça que dans les dialogues, elle arrive aussi bien à le toucher, parce qu'elle était concernée par ce problème-là. Bah, le problème c'est que c'est rétroactif, du coup il faudrait revoir le film en ayant cette info en tête pour se dire « Ah malin !» Et du coup pour moi c'est un peu une manière bizarre de plagier The Arrival The Arrival <rire> L'arrivée <rire> L'arrivée <rire> euh, Qui était un film avec, pareil, une, in une intrigue en flashback cachée qui était super bien vue mais où pour le coup c'était très lié à, à la trame même du scénario parce que dans The Arrival, les aliens manipulent le temps du coup c'était logique que ça alors que là dans ce film ça débarque en plein milieu enfin au contraire ça débarque tout à la fin ça n'a pas beaucoup de sens, mais vraiment, en voyant ça, j'étais en mode oh, d'accord, super, qu qu'est-ce qu que, qu que vous voulez que je vous dise Voilà, je pense avoir fini sur ce film, je pense avoir fini, moi je vous conseillerais de le voir, contrairement à The Pale Door la semaine dernière, où vraiment The Pale Door, il faut le regarder bourré avec des potes, sinon ça n'a aucun intérêt de voir ce film, là vraiment, il y a des belles idées de SF, il y a une technologie en termes de CGI qui est très belle, mais globalement, je trouve qu'il va lui manquer. Euh, il va lui manquer de la force dans ses plans, des plans où vraiment tu des money shots presque où tu te dis ah mais The Arrival c'est euh, non pas The Arrival, euh, Spoutnik c'est le film où il y a ce plan qui veut dire ça. Et euh, ouais et c'est dommage et le film se pose pas beaucoup. Pourtant le film est long. Mais il va manquer de vraies scènes posées, notamment en termes d'ambiance. Vous voyez toute l'ambiance que je vous ai racontée sur le village, enfin sur le côté un peu village abandonné, tout ça On le sent un peu, mais pas, on ne s'appesantit pas dessus. Par exemple, dans Alien, les longs plans dans les couloirs du Nostromo, on a tous au moins regardé une fois Alien en se disant Putain, c'est long et c'est un peu chiant. Ouais, mais ces 10 minutes silencieuses de, euh, dans le Nostromo, ça crée une atmosphère immédiate. Alors que dans ce film, on l'a un peu moins cette idée-là. Des plans marquants plus que des money shots, money shots c'est vraiment un ou deux plans qui font le film. Plus... Oui c'est ça, c'est pour ça que j'aime pas le, le principe du money shot, parce que c'est souvent plus un concept marketing qu'un concept artistique, mais voilà. Des plans en fait, même pas tellement des plans marquants, mais des plans qui traduisent visuellement ce que le film veut dire. Parce que ce que veut dire le film est super beau, mais il n'y a aucun plan qui traduit cette idée là métaphoriquement. Par exemple, ils auraient pu partir un peu dans du body horror, parce que le film est relativement gore. Et encore, c'est un peu édulcoré, donc peut-être que c'est pour ça, mais le film aurait pu partir vraiment sur un truc à la, à la The Thing ou à la, à la, à la mouche, la, la mou, je, je sais pas comment on dit, comme le film The Fly, quoi, euh, où euh, vraiment la transformation du corps de Constantine est physiquement la transcription de son changement, de son changement mental. Ce qui fait qu'il aurait pu devenir beau. C'est pas que l'acteur est moche, hein, mais c'est juste qu'on aurait pu avoir du body horror gracieux. Du coup, la créature permet, métaphoriquement, à ce que Constantine se sente mieux dans sa vie. et bien, la créature aurait pu le rendre beau. Aurait pu, je sais pas moi par exemple, lui changer sa couleur de peau, faire une couleur de peau cyan par exemple, puisque c'est une lumière qui est souvent présente avec l'alien, une couleur de peau un peu bleutée. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi là, mais. Dommage. Dommage, dommage. C'est pas long et chiant, c'est une ambiance posée dans Alien et une ambiance qui te met la pression. Oui, voilà, c'est. Euh, comment ça s'appelle C'est ça, c'est un côté un peu posé. Le film a ça dans les dialogues, mais pas dans la présentation de ses personnages et de ses enjeux. Pas de live, Oui, c'était pas la semaine dernière, désolé, c'était la, la, la critique d'il y, y a deux semaines. Que, les modos qui me rappellent euh, comment, comment marche ma, ma chronique. En tout cas, euh, bienvenue à tout le monde qui est sur le chat, je vois qu'on est Je qu'on est 14, c'est très bien pour cette chaîne, c'est merveilleux, bonsoir à tous. Alors, la critique de film est terminée, si vous venez pour ça, je suis désolé, mais vous pourrez rester dans le coin parce qu'on va commencer une soirée film d'horreur. Là, je vais faire mon outro pour YouTube, mais en tout cas, euh, la VOD sera disponible bah, bah, dès que ce live sera fini, vous aurez la VOD disponible pendant deux semaines et je la réuploaderai sur YouTube immédiatement après. Du coup, euh, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne, on fait principalement des jeux d'horreur, des critiques de films d'horreur, il y a du thème, il y a du thème, et euh, demain, on va commencer un let's play sur Dark Souls, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et du coup, j'ai bien envie de voir ça en live. Pour plus d'infos concernant, hey, n'oubliez ouais, pas, ils le suivre sur, comme sur Twitter, tout à fait, tout à fait. Bien sûr, on pourrait rester en viewer ninja. Commencer, si cela. Ça... Vous commencez, ça vous dit En tout cas, bienvenue. Oui, bien, bien sûr, évidemment, il n'y a pas de souci pour le, pour le lurk, hein. pour les gens qui regardent euh, sans parler. Je, je, euh, là, en ce moment, je, bah, attendez, je vais couper la vidéo YouTube. On parle de ça après. Bon, pour Youtube, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut laisser un pouce en l'air, il faut rédiger un commentaire et partager cette vidéo avec vos compères, et on se retrouve très très vite pour le prochain épisode de Under the Crimson Sky See you next time